Bonjour à tous, mon nom c'est Thierry. Il y a des jours ou des moments de notre vie durant lesquels nous avons besoin d'une petite piqûre de motivation. Des jours où notre chemin vers nos rêves et nos objectifs nous paraît très embrumé et nous perdons la force d'aller de l'avant. Nous aimerons aujourd'hui vous poser la question suivante. Vivez-vous l'un de ces moments durant lesquels vous ne trouvez ni la motivation ni l'inspiration pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés nous vous invitons à réfléchir et à écouter votre corps ainsi que votre cœur pour répondre à cette interrogation. Nous comprenons votre sentiment. Si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci et nous allons partager avec vous quelques pensées pour vous motiver. Alors la pensée d'aujourd'hui va vous permettre de ne pas sombrer lorsqu'une activité requiert de vous de lots efforts et d'une grande constance. Nous avons deux expressions pour vous aujourd'hui. Vous n'avez pas été élevé pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre le chemin de la vertu et de la sagesse. Apprenez comme si vous allez vivre pour toujours et vivez comme si vous allez mourir demain. Qu Quelques pensées nous motive à nous relancer Ne soyez jamais fatigué de vous-même. Vous avez un objectif, vous avez des rêves et vous devez les atteindre. Pour les atteindre, il faut rester motivé, rester debout, continuer à apprendre et vivre sa vie comme il le faut. Abonnez-vous désormais si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater. Une grosse pouce bleue me fera aussi plaisir. Appelle-moi Thierry. Bye